on ne comprennent absolument rien de ça. Mais là, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, sans doute. Là. Donc, on continue ici. C'est Maître Laurence Bélanger, procurant des poursuites criminelles et pénales à Granby, qui avait euh, ce dossier-là en, en main, qui a été dû Notre réserve officielle de liquidité actuellement est de 67 milliards euh, 244 millions. De dollars, c'est-à-dire 4,92 par jour par tête au Canada, par jour par tête au Canada, pour une population de 37,4 millions de population. Chaque pièce que nous déposons, que nous dépensons, une pièce en vraie monnaie, l'Association canadienne des paiements enregistre en monnaie NSF 1130 dollars de transactions en monnaie NSF sans provision. Ça, ça se trouve être le chèque que j'ai fait de 480 au nom de Tangerine, puis numéro de compte bancaire, de façon à ce que Tangerine puisse aller chercher le, 80, le 480 qui était sur un mandat universel que je cours après depuis 2011. Puis ça, là, ça a été fait, là, écoutez, là, ça a été fait en 2018. Puis là, il ben, y a eu un blocage là-dessus. C'est là, là qu'on m'a accusé de, de voleur et tout ça. Alors qu'il n'y a pas de vol là-dedans, c'est eux autres qui me volent. Ça, c'est des documents que j'ai envoyés au gouvernement. Voyez-vous, il y a 23 pièces différentes avec explication. Ça, c'est ma mère. Ma mère, c'est Françoise Agassé. Mais étant donné qu'un nom famille, c'est n'importe quoi, ils ont mis Françoise Normandin, ils ont mis un numéro d'assurance sociale à Françoise Normandin. Puis elle a un compte de banque au mouvement des jardins. Normandin, là, François Normandin, ça ne vit pas, ça. Parce que ma mère, c'est Marie-Thérèse Françoise, c'est son nom de baptême. Françoise, s'il y a un virgule entre chaque, ça n'a pas de date de naissance. Puis Normandin, écoute, elle n'a pas marié son frère. Je suis un Normandin, moi, mais Normandin, c'est une association de personnes, c'est une personne morale. C'est ça la Corporation. Ce n'est pas Françoise, c'est votre nom de famille, la Corporation. Alors que Guylaine Langteau disait, moi j'ai enlevé le mot « Len, je m'appelle Guy » à cette heure. Non, ce pas le prénom, c'est ton nom de famille, c'est Langto qui est pas bon. Langteau, ça n'a pas de vie, ça. Ça ne vivra jamais. Voyez-vous, c'est un document, sur de la Caisse populaire. Et j'ai d'autres documents comme ça, on est rendu ici à la page 62. Voyez-vous en avance tranquillement. Euh, ça ici, c'est quand j'ai commencé, je me suis présenté le, le 23 juin 2018 à la salle 16.61 du Palais du Sud de Montréal pour débattre du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec et qu'il n'y a pas de loi. Automatiquement, il n'y a pas de loi ici. C'est ça qui se débat encore aujourd'hui. Euh, il était supposé justement d'avoir une réunion le 28, puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'expulser de cette instance-là. Ça, c'est quand que la Cour suprême du Canada, en 1998, s'est jumelée à la Cour de cassation de la France. Sans aucune autorisation. C'est n'importe quoi ici. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de parlement. Bien, ils utilisent tous des noms, mais c'est pour nous fausser. C'est pour, pour nous induire en erreur, en fausseté. Parce que le parlement, il n'y a pas de parlement ici, puis il n'y a pas de législature. La loi comprend moi haute, une loi du parlement du Québec. Puis la loi ZAZO 3 dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Puis regardez ici, la loi A-2.1, règlement 4 s'applique, regardez bien ça ici, à l'Auto-Québec, à la Société des Alcools du Québec, à la Société des Transports de Montréal et à la Société d'assurance automobile du Québec, qui est la plus grosse industrie au Québec qui a passé au gouvernement. Puis ça dit, règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence de quoi que ce soit et de donner communication de certains renseignements. Pas des farces. Quand on est rendu là, que tu poses des questions au juge puis il ne veut pas te répondre, il ne veut pas donner d'avis juridique. Ces gens-là, automatiquement, sont en conflit d'intérêts, puis sont en infraction dans l'exercice de leur fonction. Et là, ben, on voit ici, euh, regardez, on voit ici un ex-corrompu, PDG corrompu, libre au tiers de sa peine avec sa pension de 2,7 millions de dollars. Ça, ça, ça vient de vendredi passé. Vendredi dernier. Aujourd'hui, on est le 2 juillet. Donc, il a fait le tiers de sa peine, puis, et puis il continue à tirer son fonds de pension du gouvernement fédéral, la même affaire. Pas des farces, hein? Alors que moi, j'essaie d'avoir un petit peu d'argent à ma subsistance, ils veulent absolument rien me donner, parce que j'ai tout découvert. Puis ça, c'est quand j'ai envoyé un fameux dossier de, de, de, de nombreuses pages, au moins 70 pages, au receveur général du Canada. Ça a été expédié, ça, le 29 mai 2019. Puis, euh, ils ont... Euh, ils l'ont refusé, ils ont essayé de le refuser, mais j'ai eu une confirmation ensuite de ça comme quoi ils l'ont reçu, mais ils ne veulent pas recevoir mes documents. Là-dessus, je pense qu'on s'est parlé pas mal. Vous avez des preuves en masse, et euh, je vais mettre ça sur YouTube, je vais vous envoyer le lien. Étudiez-le et partagez-le. Et euh, Bonne fête du Canada, même si on est le 2 juillet 2019. Bye bye.